Salut, guys! Mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est au Nouveau-Brunswick et on ride Sugarloaf. Ah, il y a une ligne à gauche! Ah, oh, fuck! Wouah! Oh, my god! Oh. Secondes. Je me protège 20 minutes de pas Non Bien! On repasse ça! C'est pas pareil qu'en 27, j'ai l'impression de fucking compresser en bas des... avant les sauts. Vouf, vouf. <rire> Ah Miku! Oh, oh. C'est pas poser faire ça C'est bon, pareil en 29 Wow oh. La première fois à Sugarloaf en Reckoning, La première fois en 29, et dernière fois on était en Capra en 27.5. Ça ne jump pas pareil, c'est sûr. Peut-être qu'on aura un bac de jump bientôt, qui sait. Ça fait que là, on essaie de reprendre notre air d'aller. De la poussière <rire> ouais, fait que ça jump définitivement moins bien qu'un capra on a un bon petit drop ici <rire> ça fait que Sugarloaf une magnifique montagne de bike à Campbellton Nouveau-Brunswick juste à côté de Hattelville au Québec Je suis capable de faire ça ben oui ouais. Oh, il est proche en arrière, je m'attendais pas à ça. Oups. On a frais dans DH en arrière. Ah ah ah, oh, oh, oh, oh. ah ah c'est que c'est amusant! Ouais, Kodiak tout le I guess. Sinon, ben, on va tous les faire pareil. Vous voyez, oui, oui, oui, oui, oui. <rire> Elle va être à la droite, je crois. Ça ça va, Kodiak, on continue. On a frais en avant. en les H27. On voit que j'ai en été pour les jump lines, là ça marche plus mes affaires. <rire> J'ai fait planter Mathieu là-dessus la dernière fois. Ah. Je le fais tout le temps avoir. <rire> Plus naturel à date C'est vrai j'ai pas de coche-core en arrière moi <rire> oh! Nice <rire> oh. Ah, c'est là. Est-ce que c'est la bleue euh, Non, ça c'est la Oh Ah, c'est plus rapide en 29. Bye, girl! Non, c'est ça. Trop vite, hein <rire> Ah, il est capable de passer à l'intérieur de l'arbre, lui. je ah. ah. mange me à poussière, lui Chance de résection. Passagers, on va essayer de se up un peu. Voici la ridgeline. Une petite euh, rapide. Ouh, elle est dusty. Il l'a fait trois fois aujourd'hui, J'ai de la mise à la suivre. А. Фуп! А. ça va être le fun à regarder parce qu'il se passe pas grand chose on roule fucking vite Et à forger dans les villages aïe aïe aïe On a perdu Fred. Ah, je l'ai perdu tabarnak à cette petite rapide. Tu m'en prenais tout le temps un peu. Tout le temps. Ben! Alors, super sweet! Deuxième run. Donc on l'a refait tantôt. Ça faisait un an que je ne l'avais pas faite. Oh, là, je manque de rebond à l'arrière, Ça fait que ça, c'est une grosse jump line. Euh, j'ai fait une vidéo à part la dernière fois que j'étais venu puis je vous avais dit regardez, je suis pas à l'aise de sauter ça. Puis, je suis quand même quelqu'un qui est assez bon en saut. J'étais pas à l'aise de tenter de clairer les jumps. On vient de faire une première run, on a fait une deuxième fois. Et puis, j'ai tout clairé first time. Donc, j'avais entendu parler les locaux qui avaient euh, diminué la grosseur des sauts. Donc c'est plus human friendly. Hey mec! Bam. Ok Ça ici! Il y en a qui se surprennent, sont même cour un peu Hop Super belle jump line! C'est ça ici gardez déjà... j'arrive trop vite. Fouh Faut... <rire> je l'avais pas fait tantôt lui ah, là je claire tout là Oh fuck Je suis trop vite Haha <rire> Ok, vraiment plus rendu high speed que gros jump. Ok, ça va bien. Ça ici, on monte dans la piste. Ah. Fait qu'elle est vraiment différent de la fois il y a deux ans qu'on l'a fait. Qui était vraiment. Big jump! Là il est vraiment rendu plus euh, high speed. Ah j'ai glissé là tantôt. Fuck la ligne bonus. Freddy est allé. Hi! Il y a une ça. Ça, dernier drop. I know dive. Facile. Et voilà, c'est telle, uh, c'est pas sweet. It's nose dive. Yeah. Call in. <laughs> <Ça va>, man? <laughs> yes. Ok, it's ballo. <laughs> Voir. Polo! C'est bien ça, hein? ouais. Ben! C'est pas l'eau, on est dans le plus technique. Première fois qu'on a fait aujourd'hui. Le sol est quand même lousse. qui aura c'est ça ok ah wow j'adore proline Ah, <laughs> oh, c'est dusty là. <laughs> <laughs> <laughs> Oh! Hey, c'est dusty pis c'est rapide, il y a genre pas de traction, j'ai une plaque un arbre. de la piste de ski, plus technique. Dans le bois, là-bas, il y a quelque chose un peu plus. Là. Oh, aïe! On grossit ça! Ah, bon! Acadienne, la double noire de la montagne, qu'on se rappelle pas bon. beaucoup. Tac! Ça ici. Oh my god! <rires> <rires> ah, <rires> <rires> les deux imbéciles! Ah, j'ai trouvé une bouteille d'eau en plus! On fait, on fait ça, c'est là, là. <rires> la, la pro life! <rires> <rires> That was fun! <rires> non! <rires> Calice! <bon>, <rires> New je sais Pas, moi je... Ah j'étais sûr je le sautais Ah ouais, je pense que c'est mieux qu'on fasse ça là là Moi je commence à... Ça Ok, on va y rendre avec plusieurs options Ça on a ça à droite, I guess. Ouais c'est ça, Elle est rendu avec plusieurs options. Ouf! Ouais exact! Drop! <rire> ok Ok, une autre option pro Ah, oh, ça c'est pas pire Ça Je suis dans la trail Moi là Qu'est-ce que j'ai fait <rire> On remonte. <ici>. remonte. <rire> J'avais rien vu. Là, c'est la quatrième. Ah ah! On est bon! Deux épais en cavale. Ah ouais, le bac est pas pour faire ça. Là. <rire> Moi j'ai mon, mon setup pour jumper qu'elle est la bain. Ok C'est dusty, il n'y a tellement pas de traction. Ah, C'est le même qu'on lui! Oh, il est plusieurs éclairés, lui! Yes, that was fun! Wow! filles comme un malade, Non, non, moi je... Tranquille, vous autres les premiers. Moi, ai... officiellement, j'ai arrêté. Je fais ça pour les enfants. C'est même pas ta dernière, c'est ta over dernière. Là. Ouais, ben deux autres. qu'on n'a qu pas de dernière. Non. C'est un concept qui n'existe pas. Pas quand tu fais de la chaise. Ouais, ah, puis t'es pas tant suivi aujourd'hui, fait que. Moi te dans celui-là c'est dangereux Oh on suit Fred On commence à le 27 setup dans oh. Mauvaise ligne Oh le soleil est chien Ouf C'est une racine, c'était si curieux. Saute, saute pas. <rire> On fait tous la même erreur. <rire> Ouh! <rire> tu penses que c'est fini Non, non, il y a des arbres Ah, oh, il y en a deux, trois. Ah, hey, Mathieu, il est parti là. shows <laughs> me. That was fun. We, yeah. oui. Yes, man. Yeah. Whew. Salut, guys! Mon nom est JP. Bienvenue à Freeride Québec. Au nouveau, on est. Ça va être ça, la vraie intro.